Salut à toutes et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien sur la compagnie de personnes parce que je n'ai pas l'ami aujourd'hui les amis, on est sur le meilleur serveur PvP faction du moment K-Faction et aujourd'hui les amis vous avez vu le titre, vous êtes en mode panique qu'est-ce qui se passe Icons non la fin de K-Faction non, donc bien entendu les amis, on est dans un point dans la version où que, euh, on est entre un dilemme parce que il y a eu énormément de give, de hacks de compte de membres du staff et beaucoup qui a résolu à beaucoup de gifs. Donc, euh, la vidéo ici, si vous voulez euh, pas l'écouter, vous avez le droit, mais c'est une vidéo où je vais expliquer vraiment tout ce qui s'est passé. Euh, et ensuite, il y aura une option, un sondage pour voter sur le Discord de Cofaction. Donc, si vous voulez juste aller voter pour le sondage sur Cofaction pour un reset, oui ou non, allez-y. Mais dans cette vidéo aussi, je vais juste vraiment tout vous expliquer, -ce qui, que, mon, tout, tout vraiment tout vous expliquer. Donc, on va commencer par le point 1. Pourquoi un reset maintenant euh, pourquoi on voudrait faire un reset, nous les membres du staff, c'est parce qu'il y a environ, euh, je dirais, 20 comptes qui a été mis en game mode par des joueurs et hackés, et, euh, plein de conneries comme ça, donc il y a plein de stuff give, l'économie est miquée et tout à cause de ça, et on a eu des gros problèmes de hack euh, en début de version à cause d'une faille qu'il y avait sur le forum de MineWeb et qui a été depuis résolue, ça nous a causé beaucoup de problèmes au niveau de l'économie, etc. Euh, disons que l'économie a avancé beaucoup trop vite à ce qu'on prévoyait, je crois qu'ils se font piller en fait. Euh, donc je sais vraiment pas qu'est-ce qui s'est passé ou quoi Mais bon euh, Ils ont réussi à pénétrer notre euh, truc de, de compte d'admin de donc sur le site, donc ils ont réussi ensuite à accéder à la console et se mettre la permission étoile, qui est la permission qui donne accès à tout. Donc ça l'a vraiment beaucoup niqué, ensuite on a eu aussi d'autres problèmes, on va se mentir, on a eu des problèmes comme quoi que les coffres dans, les ne pétaient pas, des, des problèmes de bugs aussi qui a fait partir énormément de joueurs, ce qui est comprenable. On est quand même encore aujourd'hui à 200 joueurs, donc il y a encore 200 joueurs euh, en moyenne constante sur le serveur, et il y a plus de 2200 personnes qui se connectent chaque jour sur le serveur. Donc il y a encore une grosse communauté sur le serveur, c'est pour ça qu'on veut demander l'avis de la communauté, pour euh, le reset donc je vous explique si vous voulez voter pour euh, le reset vous allez euh, c'est ce qui va se passer donc vous allez garder vos kits vos tags et votre grade sauf que vous allez perdre tout le reste donc c'est vraiment les seuls trucs que vous allez garder c'est les permissions que vous avez acquis lors de cette version ci Ensuite, un autre truc intéressant à savoir, c'est qu'il y aura un reset total de l'économie, donc les prix au, au shop, les marchands, euh, tout ce qui a rapport avec l'argent, les jeux de la monnaie, tout ça, il y aura un gros, gros, gros, gros, gros mise à jour, une mise à jour là-dessus pour que ça soit plus, euh, mieux équilibré. Il y aura aussi un changement euh, pour les events, donc les loot des events, les loot des votes, les loot des caisses, tout ça va être modifié pour que ce soit plus difficile à obtenir de la volcanite. Et il y aura aussi un système pour masquer les pseudos, des nouveautés, des trucs comme ça, quoi. Je ne vais pas vous en parler trop trop parce que, bon, je ne sais pas ce que j'ai le droit de vous dire. Moi, les gars de la, la société m'ont dit, à il faudrait faire une vidéo pour expliquer. Mais il y a des nouveautés qu'on a préparées depuis deux semaines. On devait faire une mise à jour, ben on les a gardées justement pour peut-être les mettre au reset. Ou si vous ne voulez pas de reset, on va les mettre directement, comprenez ce que je veux dire ou pas. Si s'il n'y a, si a pas de reset, qu'est-ce qui va se passer Ça veut dire que le serveur va continuer à être comme il est en ce moment. On va faire une mise à jour, comme je l'ai dit, pour ajouter euh, certains trucs pour euh, vous aider euh, sur le serveur, comme des nouveaux, la nouveauté les nouveautés qu'on a parlé depuis des mois, qu'on en parle. Et aussi, on va, euh, on va sûrement faire un non-ban all. Donc, bien sûr, il y a certains comptes qui vont pas être des bans, mais il y aura un non-ban all, euh, possiblement, sur le serveur. Pourquoi j'ai trois filles devant moi What the fuck, les amis What the fuck, je suis un homme euh, très populaire, comme vous voyez, auprès des femmes. Bref, donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo-là aujourd'hui, pour vous expliquer un peu où ce que nous en sommes. Et c'est vraiment, la décision va revenir vraiment aux gens... Euh aux Joueurs d'Akafaction, ça sera pas sur Twitter, ça va vraiment être sur Discord. Donc vous devrez rejoindre le Discord. Vous allez devoir voter pour euh, le pouce en l'air pour un reset ou le pouce en bas pour un euh, non pour pas reset. Donc c'est un sondage qui est disponible dès, dès, dès maintenant sur Discord. Alors que je fais cette vidéo là, alors que la, cette vidéo là est postée, il faut vraiment bien bien bien avoir écouté la vidéo si vous aviez compris qu'est-ce qui va se passer et tout. Donc je récapitulatif si vous votez pour un reset, il y aura un reset de tout sur le serveur sauf vos grades vos euh, kits et vos tags que vous avez achetés durant la version que ce soit en jeu in, euh, ou sur la boutique même chose euh, pour les grades, je ne sais pas comment vous les avez obtenus, mais si vous avez par exemple un grade suprême qui expire dans 3 mois ou euh, dans 1 mois, ben les jours que le serveur va fermer, le temps de faire le reset et tout, vous allez les récupérer. Bref, voilà, ça c'est pas compliqué. Et pour, si vous voulez pas de reset, vous allez juste voter, Je veux pas de reset, je veux une mise à jour. En gros, si vous votez pour pas de reset, c'est que vous voulez une mise à jour encore sur cette version là et vous ne voulez pas qu'elle ferme maintenant, mais vous voulez qu'elle ferme dans plusieurs. Euh, Peut-être dans plusieurs mois. Donc voilà. C'est le, le récapitulatif aujourd'hui, les amis. En espérant que ceci vous a fait plaisir. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. où que je vous annonce le résultat du concours. Euh, du concours. What the fuck Du sondage, les amis. Et puis, voilà. Je vous aime, c'est Tycoons. Ciao, ciao.